ou de promotion de produits. Et là, c'est vous. C'est toi. Et toi, tu es lié à FFG. Tu es membre de FFG. FFG, c'est ton syndicat. Et tu es lié à Bush. Busot te donne l'ID. Tu es partenaire de cette grande entreprise mondiale. Et voilà, Bisaud te dit, quand tu achètes le produit, tu consommes pour toi, tu dois aussi le recommander à quelqu'un d'autre. Et à chaque fois que tu recommandes cette personne, tu recommandes le produit à A, tu recommandes le produit à B, l'entreprise est binaire. Nous travaillons avec deux pieds. Quand on parle de deux pieds, donc nous avons une personne A à gauche, une personne B à droite. C'est ça, l'entreprise est binaire. Et même toi, quand tu amènes quelqu'un, on ne va pas ouvrir le trois pieds. Nous travaillons en profondeur. Raison pour laquelle nous gagnons, nous tous. Alors, quand tu as amené quelqu'un, A, tu as, qui a consommé le produit, tu as amené quelqu'un, B. Revenons à notre tableau. Le meilleur grade pour faire le business, c'est le... Diamant. Tu as adhéré par exemple, ça c'est un exemple que nous donnons. Tu as adhéré, tu es diamant. Mettons ici que tu es diamant. Et là, tu as adhéré quelqu'un qui a acheté le matelas, supposons le matelas qui coûte 2500 BV. Et B, achète 5 alpha speed pour le champ quantique à 1500 BV. Et toi qui es là, qu'est-ce que l'entreprise va te donner? Nous commençons par le premier bonus qui est un c'est le retail bonus le retail bonus l'entreprise de le dit parce que nous avons deux types de personnes nous avons les consommateurs, quelqu'un qui te dit que non, moi je n'achète que le produit. Donc chaque mois, il te donne l'argent, il achète que le produit. Soit il adhère euh, pour acheter à son propre compte, son ID, ou soit tu l'amènes le produit. Mais quelqu'un qui, tu le vends le produit, l'entreprise te permet d'ajouter 10%, 10 à 30% sur le produit. Et là, je vous signifie que c'est une entreprise qui travaille dans l'honnêteté et l'intégrité. Donc, comme par exemple Alpha Meta, ici, nous revenons. Alpha Meta qui coûte 150 dollars. Donc, le vendre à 100, 130 plutôt. Le vendre à 150 ou 160, tu n'as pas péché. Et ça, c'est le premier bonus. Mais, ça, sachez que l'argent n'est pas dans la vente de produits, mais l'argent est dans le réseau. Et nous y arrivons. Le deuxième bonus, c'est... Voilà. Le deuxième bonus, c'est le Drive Bonus. Drive. Bonus. Voilà. Et le Drive Bonus... 10% voilà donc tu n'as pas péché alors je disais je parlais du, du deuxième bonus qui est le drive bonus à chaque fois que tu passes l'information à une personne qui achète le produit l'entreprise reverse dans ton compte 20% à vie Même si tu te chamailles avec la personne, même on ne le souhaite pas, mais à chaque fois que cette personne-là où elle est partie achète, tu y as toujours, l'entreprise reverse 20% dans ton compte. Et voilà, pour comprendre ça, nous allons faire ces, ces petits exercices. Tu as parlé à A qui achetait le matelas à 2500 BV. Qu'est-ce que l'entreprise va te réserve, re, reverser Voilà le drive bonus de A qui est égal à 2500 BV fois 20%. Voilà. Et là, tu as 500 BV. Et un BV, un BV représente un dollar. Et là, vous avez 500 dollars. Et pour B, c'est toujours la drive bonus de B qui est de 1500 fois 20 sur 100 qui donne 300 BV et 300 BV représente 300 dollars. Et voilà, quand vous avez amené deux personnes comme ça, vous vous retrouvez avec 800 dollars. Et 800 dollars peut vous aider. C'est beaucoup d'argent. C'est le salaire de combien de personnes? Voilà, juste en passant l'information à deux personnes. Et voilà ce que l'entreprise reverse dans votre compte. Et là, c'est une personne. Mais imaginez-vous que vous avez 10 personnes qui passent la même... Euh, la même chose. Et vous allez vous retrouver facilement avec 8000 dollars. Et quand vous avez 30 personnes, vous avez 300 personnes. Voilà pourquoi ici, nous gagnons le million. Nous gagnons beaucoup d'argent en bâtissant le réseau. Mmh. Et continuons au troisième bonus. Et le troisième bonus, c'est comment? Le troisième bonus, c'est le... 3. C'est le groupe... Groupe... Bonus. Alors, groupe bonus, c'est un bonus discriminatoire. Je rentre dans mon tableau pour expliquer que quand tu es silver, gold, platine, l'entreprise te donne 10% de groupe bonus. Mais quand tu es Diamond, Diamond Force, et Smart est euh, 3 l'entreprise reverse dans ton compte 20%. Et voilà comment maintenant tu vas gagner. D'abord, c'est un bonus qui est discriminatoire. Donc, l'entreprise se reverse 10 à 12%. Et maintenant, comment tu vas gagner cet argent? Nous sommes là. Le groupe Bonus, qu'est-ce qui se passe? L'entreprise te dit, comme tu y as mené deux personnes, l'entreprise est binaire, vous allez vous partager 50%, 50%. Donc, la première condition pour gagner le groupe bonus, vous devez avoir deux pieds. Et la deuxième condition... Quand vous êtes diamond vous êtes diamond force vous êtes un euh, smart est euh, smart est vous avez 12% et ici vous vous êtes diamant et voilà l'entreprise s'est dit tu es son partenaire et il vous allez vous partager 50% 50% et l'entreprise se paye sur le petit pied voilà il te paye aussi sur la, le même montant alors il va te payer 1500, donc, nous avons le groupe bonus de 1500, comme vous êtes diamant, c'est 12%, 1500 BV, j'oublie les BV, BV, et vous aurez 180 BV. Qui représente 180 dollars et maintenant ce n'est pas fini ici l'entreprise a s'est payé 1500 et de ce côté l'entreprise te déduit 1500 voilà quand il déduit les 1500 il va rester 1000 1000 bv c'est votre report à nouveau ou le carry-over. Donc, c'est l'argent qui est resté euh, dans votre compte. Et voilà. En passant l'information à deux personnes, et à supposer que c'est une, une, euh, dans une semaine ou en un jour, et voilà ce que l'entreprise vous donne. Et là, parce que vous avez passé, euh, vous avez passé à l'action contre la réaction. Mais de ce côté ici, qu'est-ce que vous avez fait? Voilà comment tu vas commencer à entrer en passif en utilisant, en gagnant le 180 dollars que l'entreprise donne parmi le bonus, le 8 oui bonus que nous avons, c'est le troisième bonus. Et là, quand tu as 10 personnes, tu vas te retrouver facilement avec 1800 Et cet argent, ça va t'aider. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont perdu les emplois. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se demandent, qu'est-ce que je peux faire? Et voilà, ça c'est un projet à vie. Même si tu meurs, et la seule condition pour faire ton impair que je vais expliquer, tu vas toujours gagner de l'argent. Et nous allons passer au quatrième. Au quatrième, qui est pour aujourd'hui le dernier, c'est le Team bonus. Et le team bonus n'est que le 10% du groupe bonus. 10% du groupe bonus. Et voilà, l'entreprise te paye le 10% ici de groupe bonus, notre groupe bonus est à 180 dollars. Et voilà, nous avons groupe bonus qui est 180 x 10%, 180 BV qui égale à 18 BV qui égale à 180 BV. Et 18 plutôt dollars. Et ma famille, juste pour passer l'information à deux personnes, vous avez un total de l'argent que vous avez eu. Nous avons 800 dollars plus 180 dollars plus 18 dollars. Et voilà l'argent que vous avez, ça fait 980, 998 dollars. Et là, c'est juste pour deux personnes. 998 dollars que vous avez en passant l'information à deux personnes. Et aujourd'hui, imaginez-vous, avec ces temps qui court, vous passez l'information à 10 personnes et qui achètent le matelas. Voilà un peu comment votre vie est en train de changer petit à petit. Et l'entreprise travaille, fonctionne en profondeur. Et à chaque fois que A va aussi passer l'information à A1, AB, A2, A1, et l'entreprise fonctionne toujours comme ça. Nous avons B1, B2. Et ça sera toujours la même procédure. Et vous vous imaginez maintenant, en dessous ici, vous avez 300, vous avez 5000 personnes. Et vous aurez combien d'argent? Et l'entreprise paye chaque semaine, chaque vendredi, l'entreprise te paye tes bonus. Et ceux de l'international vont voir dans leur compte que chaque vendredi, il y a le BV qui entre par rapport à celle de l'Afrique, et tu vas regarder aussi dans ton site virtuel. Mais à seule condition, on te demande de faire le 1 PA, qui est ton achat mensuel du mois. Donc c'est comme le téléphone, pour que tu puisses appeler, il faut charger les unités. Et tu as, quand tu adhères, on te donne un site virtuel. Donc à travers ton téléphone, tu as le site virtuel. Et pour que ce site-là soit actif, tu as besoin d'acheter un produit pour ton achat personnel. Mais tu peux aussi l'acheter pour 900 BV. Tu peux aussi l'acheter pour 1500 BV. Donc tout dépend de toi. Voilà le plan de compensation de Bill qui nous aide à pouvoir changer notre vie. Et ainsi de suite, ma famille, quand vous travaillez comme ça, au bout de cinq ans, vous êtes multimilliardaire dans cette activité. Et voilà pour aujourd'hui, compte tenu du réseau, voilà le plan marketing qui de je vous dis merci et si vous n'avez pas compris je suis là encore pour vous expliquer en détail merci beaucoup et bonsoir chez vous